Mmm. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. Dans le livre euh, imprimé illustré, la question de la couleur se pose euh, assez vite puisqu'il s'agit aussi pour les, euh, les libraires de proposer des ouvrages imprimés qui puissent rivaliser avec euh, le livre manuscrit qui était souvent euh, coloré. Donc les gravures qui constituent l'illustration des, des livres imprimés sont très souvent mise en couleur. Alors, dans les premiers temps de, euh, de l'imprimerie, cette mise en couleur est manuelle, c'est-à-dire qu'il s'agit euh, de coloriage soit à main levée, soit exécuté à l'aide de, de pochoirs. À partir de la décennie 1480, on voit que certains, euh, certains imprimeurs essaient aussi d'appliquer une certaine mécanisation euh, pour, euh, pour la couleur et donc vont essayer d'imprimer euh, la couleur. C'est le cas notamment d'Era Rathold. C'est l'impression de la couleur dans le livre imprimé euh, sera rapidement abandonné en réalité parce que c'est trop complexe à mettre en œuvre pour les, pour les imprimeurs mais c'est une technique qu'on appelle la gravure en couleur qui connaîtra une certaine postérité dans le domaine de l'estampe en feuille et on a certains graveurs qui s'approprient donc la technique euh, notamment Lucas Cranach et Hans Burkmer, autour de 1508 donc dans le monde germanique et qui vont développer cette technique particulière qui est donc la gravure sur bois en couleur et la particularité de cette technique extrêmement complexe à mettre en œuvre c'est qu'elle requiert autant de matrices que euh, de couleurs. Donc ça nécessite ensuite pour l'imprimeur un exercice euh, compliqué de, euh, de repérage euh, afin d'imprimer sur une même feuille les différentes planches successives.